Bonjour la famille, mon nom est et je vais infecter une vie, une vidéo à la fois alors comme promis on avait dit, cette série en fait de sur la fois va être faite en deux parties aujourd'hui on est là pour parler de la deuxième partie avec euh, Steve alors, si vous voulez en savoir plus, continuez à regarder et of course, si vous avez des commentaires des questions, n'oubliez pas de laisser des commentaires, de me partager et bon, donnez-nous beaucoup de love. à tantôt, à tantôt. Maintenant, ta foi, concernant ta foi, tu as dit que oui, grâce, grâce à la révélation que tu as eue, tu as vu que oui, c est, c est, le dieu que t'as avancé est vrai, il est, il, il est un vrai dieu. Tu as décidé de, prendre, de, de le suivre aussi. C'est sûr que dès, je sais pas si dès le, dès le début, c'est comme ta foi a été comme ça. C'est du genre, je crois et puis c'est tout. Est-ce que tu, je ne sais pas si vraiment au début, elle était vraiment fort du genre, il est bon là, est-ce que ça a toujours été comme ça euh, Pour être vrai et assez direct, ma foi a toujours été lui forte. Okay. Mais pourquoi Parce que euh, okay. je ne sais pas comment les, les nouveaux convertis, ou bien je ne sais pas comment chacun, même les anciens convertis, genre les anciens de la parole, lisent souvent la parole, tu vois, je ne sais pas. Okay. Mais, Comment, ont, comment chacun a commencé mm -hmm. Parce que je pense que tout va de là, tout va du début. Euh, moi, mon début là, mon modèle était vraiment Christ. Okay. Ce n'était pas quelqu'un, ce n'était pas l'apôtre Paul, ce n'était pas, pas Matthieu, ce n'était pas, pas Pierre, ce n'était pas sons, Jésus. Mm -hmm. C'est-à-dire que quand je lisais le Nouveau Testament, je n'étais pas encore dans l'Ancien Testament, j'étais vraiment sur le Nouveau Et Testament. Avec quand les... je commençais sur le Nouveau oui. Testament, ce qui m'a captivé le plus, c'était ce que Jésus disait. C'était comment Jésus mangeait. Mmh. C'était qu'est-ce que Jésus faisait. C'est-à-dire mmh. que mon calme face aux situations compliquées de la vie, ou complexes de la vie, mmh. est juste le reflet de ce que j'ai appris de Christ. Je prends mmh. l'exemple de, de Christ sur la barque. Sur la barque, oui. Oui, sur la barque, sur le bateau. Mmh. Si ça comme ça, en train de dormir, avec des disciples à l'intérieur, mmh. et il y a une tempête. Et, les sont... oui. et la tempête est tellement forte oui. et les disciples sont agités oui. en disant Rabbi, Rabbi, genre, Maître, Maître, genre, lève-toi, on, oui. on va couler, on va couler, on va couler. Et puis, la manière dont Jésus se lève avec tellement, je ne sais pas si il peut dire non, oui. je ne sais pas si il peut dire trop serein, je ne sais, si sais, si sais pas comment dire, tu vois un uh -huh. mais il se lève déjà, comme vous me fatiguer oui. genre, comme oui. me, <rire> me fatiguer tu vois un peu, non il est tellement oui. tranquille. tranquille, il ne s'agit pas. Mm -hmm. Il se lève et puis il dit Homme de peu de foi, mmh. Ne vous ai-je pas dit Tu vois de déjà, avant, tu as dit, bon, c'est vrai qu'il a dit ça après avoir calmé la, la tempête. Parce que les gens ils se lèvent, ils voient que les gens sont. Là, la tempête et les gens sont agités, la tempête mmh. est bruyante. tempête, calme-toi. Ça mmh. se calme à l'instant. Mmh. Et puis il les reproche à les enseignants. Donc, il n'a pas fait ça une fois, il n'a pas fait ça deux fois, il a fait ça plusieurs fois. Mmh. Il a fait ça que ce soit lorsqu'il fallait multiplier le pain et les poissons. Il a fait ça que ce soit lorsqu'il marchait il sur l'eau. Oui. Dit, il a fait ça choses. plusieurs fois. C'est-à-dire où il était très serein et puis les gens s'agitaient. Mm. Bon. Moi, personnellement, en voyant ça, j'ai dit si c'est ce Dieu-là que je sais, n'oublions pas une chose. Jésus a dit, parce que beaucoup de gens voyaient que ce qui faisait était grandiose. Mm. Et tout le monde l'atteste, jusqu'aux musulmans l'attestent en appelle là disant que Jésus est le, il appelle le prophète. est le prophète qui a Isaïe le prophète qui a accompli le plus de miracles dans le monde. Mm -hmm. il, il le reconnaît ça, il reconnaît ça, même si c'est pas un prophète, c'est le fils de Dieu. Mm -hmm. Donc juste pour dire que Jésus en partant, lorsqu'il s'est se levait avant de partir, il a dit une chose. Rappelez-vous que ce que j'ai fait, vous aussi vous pouvez le faire et même bien plus. Mm -hmm. Donc c'est-à-dire genre que imagine toi, ça c'est quelque chose qui m'a marqué. Si Jésus, lui, il a changé l'eau en vin, il a marché sur l'eau, il a multiplié les pains et les poissons, il a calmé la tempête, il a recollé l'oreille du de Saint-Denis, il a, je ne sais pas, il n'a pas fait quoi. Tu comprends Si celui-là, il a ressuscité Lazare, si celui-là guérit les déco, guérit les aveugles, ainsi de suite, si lui, lui-même, il te dit, ce que j'ai fait, vous pouvez le faire, et bien plus, qu'est-ce qui peut être bien plus supérieur à une résurrection des morts je me pose la question jusqu'aujourd'hui, que je n'ai pas trouvé la réponse, mais il te dit que tu peux faire bien plus que ça. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il suffit juste de croire. Parce qu'il disait toujours que si vous avez la foi, ne serait-ce que comme un grain de sel vrai. Un petit grain, hum. comme un grain de sel, si hum. on peut dire ça comme ça. Vous pouvez dire à cette montagne, autour de l'air, dans la main cela se fera. C'est à partir de cet instant-là que ma foi a été inébranlable, honnêtement dit. Quand j'ai commencé à comprendre comment ça fonctionne, j'ai hum. dit, ok, voilà. Il faut noter une chose, c'est que ma foi a réellement, enfin dès l'instant où j'ai cru en Jésus, où j'ai été baptisé et que j'ai décidé de marcher avec Jésus, mm -hmm. j'ai décidé de faire une chose. Avant 2010, c'est-à-dire de ma naissance, parce que ma mère était protestante avant, de la naissance jusqu'à 2010, on fait une chose. On lit la parole de Dieu du début à la fin, chaque année. Avec le calendrier liturgique qu'on donne à la paroisse. Donc, ça nous permet de lire la Bible du début à la fin. Mais tu la lis chaque année. Tu la lis chaque année. Tu la lis chaque année. C'est un mois de 1760. Ça veut dire soit l'arrestation. Oui, tu lis. Moi, dès que j'ai décidé de marcher avec Dieu, il y a quelque chose qui a tapé dans ma tête. Ça m'a dit Ok, tu veux marcher avec Jésus. Le Saint-Esprit me dit marcher avec moi, passe de la théorie à la pratique. Ce n'est plus juste lire, lire, lire, c'est lire et, et pratiquer, lire et pratiquer, lire et pratiquer. J'ai donc pris mon courage à deux mains, je, j'ai décidé de pratiquer, malgré que j'aurais pu avoir honte, c'est-à-dire que comme, c'est comme un risque que tu fais quand tu décides de pratiquer la parole. C'est un risque. Beaucoup de gens se disent souvent, genre. Et si j'essaye que ça marche pas Et là si j'essaye que ça marche pas là les Tu vois un peu... Et si oui. j'essaye que ça marche pas Non, c'est que tu as dit que oui, tu vas douter. Mmh. Beaucoup de gens peuvent douter, c'est pas, pas, pas mauvais de douter. Après, c'est mauvais de douter devant la situation. Mais C'est pas mauvais de se remettre en question, right mmh. Genre, tu peux te dire, si j'essaye que ça marche pas, on fait comment Genre, on se de moi et tout, on va se moquer de moi et tout, tout, tout, tout. Bon, anyway. J'étais en galerie pour un travail avec mon oncle. J'étais de retour de Garoundé ben, à J'étais je t'avais cédé, mon cousin, mmh. hein. on était dans le train, on rentrait. Et puis j'ai fait la connaissance d'une euh, nordiste, mais chrétienne. Il faut noter que le nord, le nord du Cameroun est majoritairement mmh. musulman. Mmh. Donc elle était chrétienne, je me suis dit, c'était quand même un peu plus facile, on va dire ça comme ça. Donc on euh, euh, était dans le train et ceux qui ont fait le voyage en train de Garoundé à Yaudier, le savent comment c'est long. C'est genre, tu quittes à 18h, tu arrives à 10h le lendemain. Donc, c'est très long. On a le temps. <rire> on a le temps de, de, de parler. On a beaucoup de temps. Donc, du coup, on a commencé à parler, parler, parler, parler. Et puis, les Nordistes ont une hospitalité que je n'arrive pas à trouver. Il y a les, les, les Nordistes, les, les Anglophones, généralement, qui sont très hospitaliers. Mmh. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait plusieurs, plusieurs arrêts, plusieurs arrêts de, de train. Mmh. À chaque arrêt, on vendait quelque chose. On vendait de la nourriture. On s'est arrêté à, à, à un arrêt. Elle a acheté de la nourriture pour ses provisions et elle m'a donné une partie de manger parce qu'on causait ensemble, ça faisait quand même bon quelques heures. Je l'ai trouvé très gentille, je dis merci, j'ai mangé. Alors, comme je, travaillais, je, venais, je venais de finir un stage avec mon oncle là-bas, on il y a aussi un peu d'argent. On s'arrête à la prochaine gagne, je vous acheté, il a renvoyé l'ascenseur, c'était la moindre des choses, je lui ai donné aussi. Elle me dit non mais ça ne mange pas. Et donc ça m'a choqué, elle dit que mais Si me lui donné la nourriture et puis j'ai tu je ne mange pas. Pourquoi elle me dit non c'est rien contre moi c'est juste parce qu'elle a un problème d'estomac. Okay. Je lui dis ok. Bon tu crois moi c'est la banane, je lui ai donné un fruit la banane. Elle me dit non même ça elle mange pas. Et tu gères ça comment Elle me dit genre elle dit qu'elle a vraiment très faim. Je lui dis c'est quoi le problème d'estomac que tu as mm -hmm. Elle me dit depuis toute petite c'est comme ça qu'elle vit Elle mange seulement quand elle a très, vraiment très faim. Parce que lorsqu'elle mange peu importe Comment c'est bon, ça lui fait mal à l'estomac. Okay. Donc, elle supporte la douleur seulement pour se rassasier et attendre la, quand elle aura vraiment encore bien faim. Uh -huh. Ça m'a choqué, j'ai dit, yo, est-ce que les gens qui vivent comme ça, c'est à dire, yo. Ça, dit, oh, ça, on sait jamais ce que Je suis resté comme ça. Moi, j'étais débutant dans ma marche, uh -huh. je dans, je voulais passer de la théorie à la pratique. J'étais là, je reste comme ça, j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux faire. Et puis, je pense à Pierre, je pense à Pierre. C'est très marquant parce que, pour moi, Pierre applique ça juste après le départ du Christ. Mmh. Moi, j'applique ça juste après mon baptême, donc yes. je me suis <rire> dit, c'est là, là, là qu'on va voir si c'est du là, existe yes. <rire> <rire> C'est là qu'on va voir. Je suis resté comme ça et dit, ok. Je peux utiliser la prière, genre, je peux utiliser les thèmes de Pierre en croyant mmh. ce que je dis, mais ce n'est pas le même contexte. C'est à dire que Pierre avait croisé un paralytique mmh. depuis sa naissance, devant l'entrée du temple mm -hmm. qui cherchait qui demandait l'argent depuis qu'il est jeune jusqu'à ce qu'il est il était là papa vieux qu'il était là pierre a dit je n'ai ni or oh, ni argent à te donner mais c'est que moi j'ai je te donne qu'est ce que pierre avait que lui n'avait pas la santé mm -hmm. tu comprends mm -hmm. qu'est ce que pierre avait qui pouvait offrir mm -hmm. cette santé là le papa était paralytique il m'a il pouvait marcher pierre pouvait marcher il ce que moi j'ai je te donne au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et le paralytique s'est levé et il a marché. Mm -hmm. Depuis la naissance, cette femme-là, cette jeune femme, elle était à mon aîné peut-être d'à peu près 10 ans, mm -hmm. depuis la enfance, elle ne pouvait pas manger. J'ai dit, je n'ai pas vraiment d'argent à te donner pour te soigner. Je ne sais pas quoi faire d'autre. Mais moi, ce que j'ai, est-ce que tu crois en Jésus? Jésus, je te donne. Prends ta main, je tiens mon aîné, je ne peux pas mettre ma main sur ton bras. Mmh. Prends, prends ta main, tu mets sur ton estomac, tu me donnes l'autre main, j'arrête et je ne vais pas lui prier. Mmh. Elle dit, ok, elle m'a donné. Elle dit, Père éternel, je ne suis qu'un enfant devant toi. Et je crois en ta parole. Ce que j'ai, je, je lui donne. La santé de l'estomac, au nom de Jésus, elle est guérie. Simple. J'ai cru, j'ai dit j'ai cru. À l'instant on pouvait pas tester on pouvait pas évaluer parce que c'est c'est un mal d'estomac ce n'est pas quelque chose qui, qui est visible oui, c'est à oui, l'intérieur oui. donc du coup à l'instant donc du coup à l'instant là je ne pouvais pas euh, évaluer si c'était euh, réellement ça si c'était réellement correct ou pas oui. donc qu'est ce que j'ai fait j'ai dit ok on s'échange de numéro. pour le moment tu prends d'abord la banane et tu manges pas du tu as cru tu as prié avec moi tu prends la banane et, et tu manges et après il mange tu mal elle dit, j'ai pas mal, mais que ça peut revenir après et tout, et peut avoir mal. il dit, il n'y a pas de problème. Il mmh. n'y a pas de problème. <rire> C'est la seule chose qu'il faut que tu saches. C'est que quand tu crois, ne doute pas. C'est tout ouais. ce que je sais. Donc vas-y. Si demain, mmh. ça, le mal revient, fais-moi signe. Il n'y a pas de problème. Je veux au moins se comprendre. Je veux, je veux, je veux un retour. Quoi. je C'est mmh. comme ça que je, je suis rentré à Yaoundé. Elle, elle continue jusqu'à Douala et tout. Elle a pris mon numéro. Elle m'écrit comme 3-4 jours après. Il me dit, Steve, qu'est-ce que tu as fait sur moi <rire> dit, ah, Moi, j'ai fait quoi comment J'ai fait quoi sur toi Je suis médecin, je suis chez vous. Il est touché où Elle me dit, depuis que tu as prié, moi dans le train, mmh. je n'ai plus jamais eu mal à l'estomac. Mmh. Je lui dis, mais Amen ah, Je dis, mais Amen c'est ah, la, la bonne nouvelle que j'attends. Oh. C'est la bonne nouvelle que j'attends. Mais voilà tu, tu vois, uh -huh. Quelqu'un qui n'a jamais passé un jour sans avoir mal à l'estomac, mmh. genre depuis son enfance jusqu'à mmh. ce qu'elle ait au moins 27 ans, parce que moi, à cette époque j'avais 17 ans. Donc, tu me dis, genre, ça fait 4 jours, tu manges tranquillement, tu as à ta faim, matin, midi, soir, et tu n'as pas mal à l'estomac. Mais j'ai gloire à Dieu, mmh. ta parole est vraie. Je, je suis, je ne, je ne peux même plus douter, c'est fini. Donc, à partir de là, il jusqu'à la gare, jusqu'aujourd'hui, au quand on est devant, voilà, donc c'est ça. Pour toi, c'est que tu es quitté de la théorie. la théorie à la pratique, yeah. mais c'est vraiment où il fallait où tu appliques en fait. C'était mais avant, même si tu pouvais bien quitter de la théorie à la pratique et ça marche pas, mais il a juste fallu que tu tu tout le monde dit tu, tu crois pourquoi vraiment mm -hmm. sans aucun doute et dire que écoute, si Dieu a dit alors ça peut le faire, là j'ai là, j'applique et puis je quitte dessus mm -hmm. maintenant. Si, comme j'ai envie de dire si ça n'a pas marché. Tu as dit que sûrement il y a eu une faille dans ce que j'ai eu à faire. Ou peut-être c'était juste pas la volonté de Dieu. Tu, tu penses que... Oui, je... ça peut ne pas être la volonté de Dieu. Mais par contre ça, tu peux le comprendre seulement si tu es déjà avancé avec Christ. Mm -hmm. Ça peut ne pas être la volonté de Dieu. Parce qu'il y a des gens possédés que Jésus n'a jamais délivré. Mm -hmm. Pourquoi Parce que ce n'était pas dans le plan de Dieu. Okay. Mais pour ça... Si tu ne sais pas, oui. tu vas prier comme on mmh. fait, ça ne va jamais marcher. Okay. Je ne sais pas si les gens vont me demander genre, euh, pourquoi. Je ne vais pas répondre pourquoi parce que Dieu est Dieu. Dieu oh, est Dieu. C'est comme ça, on me demande aujourd'hui pourquoi est-ce que Judas a trahi Jésus Pourquoi mmh. on a choisi Judas Pourquoi pas une autre personne parce que j'étais choisi comme ça, de, comme ça depuis oui. la nuit des temps. Je savais, je savais te ça. Exactement. Mm. Donc, c'est-à-dire que même si Jésus, mais il a marché Jésus, c'était mm. le trésorier de Jésus, même si Jésus avait intercédé pour lui, prié pour lui, chassé n'importe quel démon, il avait trahi Jésus. C'était comme ça. Mm. Donc, il y a des choses qui sont souvent ça. Mais là, à cet instant-là, je pense que pour mon âme, mm. Dieu a béni que ça, ça, ça se passe. Et ça peut passer comme si c'est le oui vous soyez ton âme parce je je pense que si ça avait mal, mal ça n'avait pas fonctionné tu allais dire ah ce dieu putain, il oui. vraiment... oui. donc, peut il n'existe pas alors ça va être une mauvaise expérience peut-être que c'était c'était dans le plan de dieu pour que je passe par là mais que je devais appliquer pour appliquer il fallait que j'applique pour que dieu me montre que oui il est là donc je l'ai fait et ça m'a il faut savoir aussi que quand on dit que parce qu'il faut d'abord commencer par définir la foi c'est ça la première question qu qu'est-ce qu que Paul dit à propos de la foi Paul dit la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère une démonstration de celles qu'on ne voit pas ça ah, c'est dans 8 secondes une ferme assurance c'est-à-dire que tu crois à ce que tu fais, à ce que tu dis mm -hmm. des choses que l'on espère, que tu espères c'est une espérance mm -hmm. et une démonstration de celles qu'on ne voit pas ça veut dire quoi, ça veut dire que tu n'as pas besoin de voir pour, pour croire. quand tu appelles, Jésus dit appelle à l'existence ce qui n'existe pas, dis-le et crois-le mm -hmm. dans Jean. C'est Jésus qui dit que lorsque tu pries, crois que ce que tu as demandé, tu l'as déjà reçu. Mm -hmm. Et tu le verras s'accomplir. Mm -hmm. Crois que tu l'as déjà Mais reçu. Oui. C'est aussi simple. Bon, moi, je ne sais pas. Je trouve ça simple. Mais oui, c'est simple. Parce que quand tu regardes même dans, dans, dans certaines. Exemples, dans certains exemples de la Bible, même la, la femme qui le suit, la femme qui a signé pendant 12 ans, qui le suivait. Elle a juste touché. Et elle, a cru, elle a cru. Et elle, là, elle a été guérie. Elle savait que si elle touche seulement. Exactement sa guérison devait avoir lieu euh, c'est Jean qui va voir Dieu et puis il dit que mon, mon cerveau est malade à la maison, il dit que si tu crois en hein, retournant ton cerveau sera guéri et il a cru que son serva était guéri que... c'est même pas ça <rire> ça va bien dire ça va bien dire, oh, oh, c'est pas ça Oh mais là mais là mais oh vas-y, vas-y, excuse-moi il dit ceci il dit que son enfant est malade et Jésus dit, <rire> dit que accompagne-moi au niveau de ton fils et le, le, le, le, le, le Seigneur dit que non Seigneur pas besoin oui. moi j'ai des hommes à mes à, à, à, comment dirais-je ah, oui, oui. tu vois mm -hmm. et moi et si j'allais dire à, à tel va bah, et fais-le et oui. sais que la chose sera faite mm -hmm. donc tu n'as pas besoin de te déplacer il a que tu te dises Alors il est guéri, moi je sais qu'il sera guéri c'est fini Tu vois il faut, il faut souligner ça, mais pourquoi oui. Parce qu'à ce moment-là, mm -hmm. tu te tu, tu rends compte de la foi du gars en question. vois oui, lui c est, c est, Sa foi était inébranlable, tu vois. Oui. Lui, ce Seigneur-là, lui, il, sait, il, savait. il savait. Il dit que moi, je suis ces gens mm -hmm. et on sait comment là, dans la mise en France, ça se passe. Je sais que si j'ai dit à mon, gars, à mon soldat, pas, il fait aller. ça. Il va partir, il va faire. Oui, Je n'ai même pas oui. besoin de vérifier. Je ne mm -hmm. suis pas dormi, Je sais il sait qu'il va faire. Tu mm -hmm. comprends un peu. Il y a plus forte raison, toi, que le fils de Dieu. Il sait que si tu dis, yo, tu n'as pas besoin de te Dis seulement que mon fils est guéri. Je sais qui sera guéri. <rire> tu vois mm -hmm. peu. Et Jésus m'a été surpris. Jésus était surpris, mm -hmm. right? Jésus était surpris en me disant que, mais attends. J'ai parcouru la Galilée. Je n'ai jamais vu une fois comme supérieure à celle de cet homme-ci. Tu vois mm peu. -hmm. Mm -hmm. Donc, du coup, il faut comprendre que c'est un point très très important la foi. C'est-à-dire mmh. que croire sans avoir vu est bien mieux que voir avant de croire. Mmh. Donc c'est un peu ça. Il ne faut pas être Thomas. <rire> il ne faut pas tirer sur Thomas non plus. Thomas. Il ne faut pas tirer sur Thomas. <rire> il ne faut pas être Thomas mais il ne faut pas tirer sur, sur Thomas. Thomas mmh. Il y a des gens qui, sont, qui aiment voir avant de croire d'abord. C'est mauvais mais mmh. ce n'est pas, pas fatal. Ce n'est pas, pas une fatalité, on t'entend même pas à faire. Mm -hmm. Donc du coup, oui il y, y a ces qui sont sceptiques. Faut, il faut leur accorder le bénéfice. Mm -hmm. C'est <rire> que quand, quand ils vont goûter, ils vont voir que non fait l'œuvre. On a pris oui, oui, oui. le tout, tout. <rire> tout, okay. Donc, donc okay, je pense qu'on a quand même assez fait le tour Tu as donné tu as tes expériences, tu as expliqué, tu as donné... Euh, ton parcours, tu as dit le, le comment ta foi elle a été... je ne sais pas si elle a été testée, mais comment elle a été... Euh, euh... Ah ça c'était le, le tout premier. Je pense que c'est ce qu'il fallait partager ici. Oui. Parce qu'il y a eu plein d'autres, mais mm -hmm. si on, a, on commence, on ne finir. Finir. va jamais finir. On ne va jamais finir. Parce qu'il y a eu des, des épreuves bien plus dures. Mm -hmm. Ce que j'ai retenu avec la, dans ma marche avec le Christ, c'est que euh, on, on franchit des paliers. Mmh. On franchit des paliers. Ça finit jamais. Oui, on franchit des paliers. Et en plus de ça, c'est-à-dire que lorsque tu traverses une étape, Dieu ne te.. Je ne veux pas dire qu'il ne te testera plus cette étape-là. Ce n'est même pas Dieu qui te teste, c'est le diable qui te teste. Il permet que le diable te teste. Mais Dieu ne teste, ne teste pas les gens. Mmh. Dieu ne teste pas ses enfants. Donc il permet que le diable puisse te tester. Une fois que tu traverses et ça, tu franchis une étape, c'est comme si tu montes un escalier. Tu ne, tu ne redescends plus, hein. tu vas remonter, tu vas seulement monter. Tu peux rester sur place, tu peux stagner. Le seul moyen pour que tu descends, c'est vraiment si tu reviens ninja. Dieu. Si tu es ninja, Dieu, si bon, tu sais ce qu'il attend. C'est tout. Mais sinon, tu ne peux, tu peux, tu peux, tu peux pas descendre, tu vas, tu veux seulement, quand tu rétrogrades, même là, dans ta foi, c'est parce qu'on dit que tu es stagné sur place, tu ne fais plus rien. Tu comprends que tu es là, tu sais ce que tu sais, et puis tu, tu te contentes de ça. Mais sinon, L'épreuve qui va suivre sera bien plus dure que la précédente, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc du coup, j'ai traversé des épreuves oui, que j'ai, par la grâce de Dieu, traversé. et j'en traverserai encore, tant que j'ai la foi, tant que j'avance. Donc c'est ça, C'est pas pour dire déjà que ce sera toujours évident, pas toujours facile, ce n'a même jamais été facile, réellement dit, parce que dépendamment de ton niveau de compréhension de la parole, dépendamment de ton niveau de maturité spirituelle, à l'instant où tu la traverses, elle n'est jamais évidente, mais une fois que tu la traverses, tu trouves ça évident, mmh. c'est ce que je peux dire aussi par rapport à ça mmh. donc quand tu, quand, quand, je priais pour cette dame là, c'était pas évident pour moi, parce que je, je, je me voyais jeune, débutant, peut-être que je n'aime pas ce que je fais mais je prie parce que j'ai vu, vu que mmh. si tu le fais comme ça, et que tu crois que ça va marcher, j'ai mmh. essayé, j'ai fait ça marcher donc du coup, c'était pas évident cette époque là, aujourd'hui c'est plus évident pour moi de, de, de le refaire aujourd'hui mmh. Il y a eu d'autres preuves qui n'étaient pas évident à l'instant où je traversais. Indépendamment, mmh. c'est j'ai mon âge, mais ce n'est pas l'âge physique qui compte, c'est l'âge spirituel, c'est la mentalité, c'est la maturité spirituelle qui compte. Donc mmh. à l'instant où tu traverses, ce n'est pas évident, mais une fois que tu as traversé, ça devient un peu oui, plus oui. évident. Et ainsi de suite, ainsi okay. Et ton conseil, ça serait vraiment de persévérer. Toujours parce que, effectivement, c'est pas comme si, même si tu penses que tu as atteint un certain niveau en tant que chrétien, c'est pas ça. En fait, il y a toujours des nouvelles choses que Dieu va t'apprendre, il y aura toujours des, no toujours. des nouvelles épreuves que, que tu devrais surmonter. Et en tant que chrétien, pour toi, comme tu as dit, c'est la foi là de, de croire à appeler ce que tu imagines, à appeler ce que tu, tu voudrais dans ta vie, vraiment appliquer. Et puis, comme il dit, Dieu, Dieu, comme Dieu dit, priez, ne vous souciez de rien. Il, lui, il sait ce dont on a besoin, il sait ce qui est dans nos, dans nos cœurs. Il va nous les donner en son temps, toujours remédier. Tout à Que ta volonté, ta, ta, ta, sa volonté d'abord, avant la nôtre. Non, donc sa volonté d'abord. Donc, en tout cas, merci beaucoup Steve pour ces cet entretien Je pense qu'on a beaucoup, en tout cas moi personnellement, j'apprends toujours encore beaucoup de toi. Et en parlant, en échangeant, il y a des, des, des, des paroles que tu donnes, il y a des tics que ça fait. Ah oui, c'est vrai. Hein? Parce que moi, honnêtement, je suis quelqu'un qui, je me soucie beaucoup. Quelque chose va arriver, je suis comme, qu'est-ce que je fais Il est là, mais attends, à qui C'est comme un petit stress stressant mais non, ça va changer, quoi. Fait je pense, le fait de, c'est vraiment aussi important d'avoir des personnes autour de toi qui croient, aussi des personnes qui sont un peu plus avancées dans la foi aussi, parce qu'à travers eux, tu apprends mieux. Il y a des personnes qui peuvent t'encadrer. Si tu es souvent seul dans ta foi, l'ennemi aussi, tu es une fois facile pour l'ennemi, je pense. C'est aussi important d'avoir une communauté ou des personnes à, vers qui tu peux te tourner pour, pour, pour qu'ils puissent t'encadrer et te donner les conseils que tu, que tu as besoin dans la vie. Mais mm -hmm. en tout cas, merci pour ton échange. Moi, j'ai beaucoup appris ça. Parce que seulement, les internautes aussi, ceux qui vont regarder la, la vidéo, ils auront des choses à apprendre. Si vous avez des questions, euh, posez-les dans la, la section des commentaires. Steve va répondre, que ce soit par moi. Je vais juste lui donner que Il y a des gens qui te demandent « On va Donc, posez vos questions. Mais, du, du... Non, mais avant de finir, mm -hmm. je, je veux dire juste un mot. Le dernier mot que je veux dire, c'est... Euh, on a parlé de la foi. Mm -hmm. C'est très important. Mm -hmm. C'est l'un des piliers. L'un des trois piliers. Parce que Paul dit que lorsque tu perds tout, mais que ces trois choses ne te quittent pas, c'est la foi, l'espérance et l'amour. Ces trois piliers-là, c'est ça qui doit tenir, tenir votre vie. Mm. Toujours espérer en Dieu. Garder la foi et aimer. Et il ajoute la plus grande, c'est l'amour. J'aime beaucoup la foi, mais Dieu dit c'est l'amour. <rire> c'est l'amour. Ça veut dire que. Donc si tu pratiques cette fois là sans l'amour, mmh. ça ne passe pas. Mmh. Ça marche pas. Quand il dit ça marche, c'est pour dire qu'il y a un manque. Il y aura un manque. Okay. Souvent des choses, tu vas faire des choses, ça va même se réaliser, mais tu ne seras pas okay? mmh. là, ça, Il va manquer quelque mmh. chose. L'amour là, mmh. l'amour parfait. Là. On dit, mmh. Comme dit Jésus, ça va ni la crainte. L'amour parfait. Chasse la peur. C'est pour qui dit au pour nous. Mmh. Ça chasse la peur. Tu ne peux pas, tu n'as plus peur de rien, tu fais. Tu, tu, es, tu es à l'aise mm. quand tu aimes et en plus si tu aimes réellement tu ne vas garder personne le petit point de moi je dis tu vas c'est cela c'est là que la... <rire> moi je dis tu vois un bah... ah, pas de problème. Moi, je dis, est ce que tu as souvent un problème. il n'y a jamais le problème C'est y en a, y a <rire> que le problème. Moi. Moi, a pas de vie donc ça dit que genre, moi mon cœur c'est léger. Léger. Léger. léger léger donc ouais. c'est pour ça que genre, je n'ai pas si on a un souci je sais pas que, Quelqu'un est souci avec moi. Mm -hmm. Et, il aborde juste le point où, où il y a un problème. Tu vois. Donc moi je n'ai pas de souci, pas très mm -hmm. Donc j'ai fait l'effort de dormir, que le soleil se couche, je suis en paix. J'ai fait l'effort chaque jour au quotidien. Que si j'ai un problème avec quelqu'un, c'est vrai que je ne pas dire que ça n'a jamais dormi, ça peut dormir, mais mm -hmm. de m'expliquer avec la personne. J'ai fait cet effort-là. Après, j'ai fait ma part, je ne pas faire pour l'autre Chacun fait son pas. C'est simple. Alors j'espère que vous avez aimé cette vidéo et si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, etc. Laissez-les dans les commentaires et si vous voulez encore voir ce jeune homme, ce beau monsieur, hein, dites-le moi, hein, je, je vais le tirer, je vais le forcer, on va venir parler encore. Ça nous fait plaisir de partager nos connaissances et de, de, de pouvoir aider d'autres personnes dans leur marche, que ce soit dans les, les conseils que je peux donner. Cette chaîne, c'est vraiment pour amener plus de joie, plus de connaissances, plus de... Lumière dans ce monde. Alors merci beaucoup de venir. Si vous avez aussi des suggestions, genre sur des sujets Exactement. particuliers, vous pouvez écrire, vous pouvez demander. Si vous avez aussi des conseils à nous donner pour que nous aussi nous grandissions, à donner, on, on est mal. <rire> Parce que bon, on est là pour nous aider l'un comme l'autre. Toujours. Hmm? Bonjour. portez vous bien et. Bon dimanche. Merci sur sa chaîne. Merci. Hehehe. <laughs>